Tu pas un gros nègre? Calme toi là, tu pas un gros nègre? Calme toi là, Bill? Calme toi là? Calme toi, ça que que d ailleurs. D ailleurs. parce que la police vous pouvez faire la loi partout, L'arrêt, regarde, ta job c'est d'arrêter le monde, d'arrêter le monde, d'arrêter le, le, le monde. Les malpétors, mais tu ne veux pas me dire parce que je viens fait parce que je suis de la rue, c'est quoi? quoi? Parce que c'est un noir. Parce que je suis noir, tu viens Parce que je suis un black, tu viens m'arrêter? Parce que je suis un black, tu vais m'arrêter? Yo, mon chéri, yo, man, comment c'est là? Tu même pas, m'en mêle pas. Moi ah, j'ai tout, moi j'ai tout. tout, monsieur. Il y a toutes des caméras ici, vous êtes dead d'un film. Vous êtes dead d'un film, il y a toutes des caméras moi, ici, vous êtes dead d'un film. film. Mais c'est, hey, je t'ai vu à quelle fois la brutalité, la, la, brutalité, la brutalité là, la brutalité là. Touche-moi pas, mais pourquoi tu me douches, mec Ne touche-moi pas, moi je tue moi, mais pourquoi tu me douches Lâche-moi, mec Hein, hein, hein, hein, hein, hein, moi je comprends pas Ça bat avec lui. Ça se bat lui. Ça se bat lui. Ça se bat lui. Hein? Y a pas Ça se bat Ça se bat Ça se bat Ça se bat La police. Ça le bat avec Attends, il est f***table, il est f***table Il est Stop Regarde Hein, Ils sont fatal ils sont factables. quoi la police est nous est va ça ici, Fuck you! police. police. Black Gang. Moi, je te fais de la dé... Moi je te. Mais moi je te démonte, tout le nez. Ouais. Je te le dis en face, regarde, je te démonte. Je te démonte. Je te démonte. Ouais. Allez, dégage. J'ai pas tourné vers ici, tout le nez, dégage. Tu nous fais chier. Tu nous fais chier, tout le nez. Allez, dégage. Reste ah, pas, reste reste Interpelle, interpelle. Je suis masse monsieur. tête pas, je pas, je pas, ah, pas, pas, pas. on ah Policial apanhando em Lausanne, ó. Olha pra isso, velho. Olha o, o policial p... apanhando aqui, ó. O outro tomou outra. Caralho, velho. Eu vou dizer, vai fazer isso no Brasil, palmeiro. Vai! <tos> vai! Vai, vai! Aqui! Cara, estão no aí, velho. Vou dizer, só na Suíça, mesmo Apanhou, ah, tomou de graça tem que aprendeu a trabalhar. Não, mas os caras foram otários, né? Ah, os caras esperando, ah, velho. Cara. Mas dois caras não deram conta?